you alors il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne qui parlent de règles, mais aujourd'hui euh, j'ai voulu vous parler des règles dans le monde. J'ai eu cette idée suite à des tweets de Sarah MGHR, c'est ça. Voilà, j'ai regardé, j'ai triché. Mais en fait elle en a parlé, je me suis dit c'est vrai que j'en ai jamais parlé en vidéo et pourtant il y a un fléau, il y a quelque chose de très grave, c'est que les règles c'est quelque chose d'assez tabou. Et je pense que vous avez vu le débat suite à la fille qui avait posté une photo d'elle avec une tache de sang et que tout le monde a fait oh! Mais les règles c'est quelque chose qui stresse beaucoup pendant la période d'adolescence, quand c'est que je vais les avoir, est-ce que je vais les avoir Est-ce que c'est grave Est-ce que ça va me faire sentir différent est-ce que c'est le début de, de nouvelle ère? Alors qu'en fait, finalement, il y a tout un mythe et tout un tabou autour de ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, des serviettes hygiéniques, des tampons ou une cube menstruelle, ça coûte un bras. Un budget en tampons, il est énorme. Et tout le monde trouve ça normal. On va réclamer mode. la baisse de la TVA sur les protections périodiques, les tampons, les serviettes hygiéniques. Protection hygiénique, en fait, ça considère qu'on est pris de première nécessité puisque ça là, En mode, c'est pas quelque chose de nécessaire. Et pourtant, euh, se protéger et euh, se laver, faire tout ça, tous les soins qu'on a besoin pour les règles, hein, ça devrait être nécessaire. Parce qu'on peut avoir des infections, on peut avoir des maladies, on peut avoir des virus et on peut choper plein de choses à cause de ces conneries. Donc, quand on dit oui, c'est pas très très important. Mais voilà, la taxe rose, nanana, il y a pas mal de débats comme quoi euh, les serviettes hygiéniques tout ça c'était pas de première nécessité. Et pourtant. Il s'agit là aussi de TVA sur des produits particuliers qui sont les produits de protection hygiénique féminine. Nous souhaitons que ces produits soient considérés comme de première nécessité. Depuis euh, janvier 2014, Marisol Touraine a mis les préservatifs à 5,5 pour une lutte contre le sida. Le gouvernement n'y est pas favorable gouvernement Ne souhaite pas bouger sur les niveaux de taux de TVA. Beaucoup de produits d'hygiène qui concernent plutôt les hommes, pas exclusivement, dont le taux de TVA est à 20 euh, Les mousses à raser spéciales hommes sont des taux de TVA à 20 On parle de dépenses. Est-ce que nous avons le choix Non. Cet argent, vous vous inquiétez de savoir où il va aller Il va tout simplement servir à faire d'autres achats. Ça ne fait pas partie des fioritures. Ça ne fait pas partie des choses qu'on peut ne pas s'acheter. Non. Donc, à partir du moment, c'est pas un rasoir, c'est pas de la mousse à raser, c'est pas du coton tige. Je, je sais bien que Monsieur Eckert, vous avez parlé des loisirs et des grottes. Euh, certes, mais moi, je trouve ça un petit peu décalé dans notre conversation aujourd'hui. Moi, je mettrai également un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Je me suis renseigné parce qu'à travers le monde, il y a pas mal de restrictions, Putain voilà bordel c'est naturel C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui fait partie de nous Personne possédant un, un utérus Et ayant euh, la possibilité de mettre au monde Un futur un futur chieur Faut savoir que si on ne se protège pas Si on n'a pas de tampons si on n'a pas de serviettes Etc et bien on peut pas sortir Parce que les règles tout le long de ta cuisse ah, C'est absolument pas agréable Bien évidemment il existe aussi le flux instinctif libre Mais ça c'est encore un autre débat Que j'ai toujours pas voulu aborder sur cette chaîne Parce que euh, je ne suis pas assez pro pour en parler Faut savoir qu'il euh, y a des filles qui ne vont pas en à cause de leurs règles. Il faut savoir que dans le monde il y a plein de choses qui se passent et j'ai voulu vous faire un petit top plein de petits faits en fait à savoir sur ce qui se passe à travers le monde parce que je pense que c'est important de se renseigner un petit peu. Faut savoir qu'au Népal il y a un rituel qui s'appelle le chupadi dans le genre Qui est aujourd'hui interdit hein, Mais qui se pratique encore Qui fait en sorte que quand une femme a ses règles Elle doit partir toute seule avec son sac à dos Loin de son foyer dans une hutte Où il fait froid, où les conditions de vie sont insalubres Où il y a des animaux et souvent elle meurt hein, là-bas Parce que soi-disant si elle reste là Elle pourrait contaminer le reste Donc elles n'ont pas le droit d'être euh, au contact de la civilisation Au risque de contaminer le monde Donc elles doivent être rejetées, exclues à une semaine par mois hein, Ce qui est énorme hyper dangereux Babi Traghiri passe la nuit dans une hutte de fortune suivant une superstition hindoue appelée Chopadi. Nous pensons que si nous ne respectons pas le Chopadi, de mauvaises choses vont nous arriver. Alors que si on le pratique, les dieux nous favoriseront. Pendant leurs règles, les femmes ont interdiction de toucher nourriture, icônes religieuses, bétail ou hommes, et dorment dans une hutte, loin de la maison. Elles doivent aussi manger dehors et utiliser des assiettes différentes. Mais deux femmes sont récemment mortes en pratiquant cette tradition. Leur disparition a entraîné une nouvelle vague d'indignation envers cette pratique, mais les chamanes et les anciens des villages n'en démordent pas. Le Shaopadi concerne la menstruation et la période post-natale. C'est notre tradition et notre culture. Les dieux se sont mis en colère. Ce ne sont pas des individus, mais les dieux que nous vénérons qui demandent aux femmes de s'éloigner durant ces des quelques des jours. jours. Le gouvernement a pourtant interdit cette pratique il y a une décennie, et des huttes ont été détruites dans certains villages. Mais la croyance persiste. Il y a des femmes qui utilisent des morceaux de matelas, des feuilles, des torchons notamment au Kenya, du papier et même de la boue pour se protéger des règles, pour pas que ça coule, pour pas qu'il y en ait partout. Et euh, c'est hyper dangereux dans le sens où là-dedans, hein, c'est le coussin avec lequel mon chat s'accouple, au passage. Il euh, y a beaucoup de bactéries et quand vous rentrez ça euh, entre les cuisses, croyez-moi que euh, c'est pas sans dégâts. Il y a aussi des régions au Japon où il est interdit aux femmes d'exercer des jobs de d'hommes en fait. Parce que, soi-disant, qu'une femme, vu qu'elle a ses règles, elle est moins hâte et elle est moins douée, elle a l'ouïe moins fine, l'odorat moins fin qu'un homme pour faire des métiers d'hommes. Mais évidemment, il y a une loi en 1999 qui a commencé à dire c'est pas normal ça quand même. Hein. Il y a un homme d'affaires qui a décidé d'ouvrir un restaurant sushi rien qu'avec des femmes qui cuisinent. Parce que quand on est S&F sans domicile fixe, il faut savoir qu'avoir euh, ces règles est un fléau, quelque chose d'assez problématique puisque dans les foyers en fait, il n'y a pas de serviettes hygiéniques, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on fait des dents on pense à donner de l'eau, à manger, etc. Mais on oublie de donner des serviettes hygiéniques. Et pour les gens qui, sont, qui ne se lavent pas, qui ne peuvent pas se protéger, eh bien, ils peuvent tomber et attraper de très graves maladies juste parce qu'ils n'ont pas les soins nécessaires à cause de leurs règles. Alors maintenant, pensez à donner des serviettes hygiéniques, etc. Puisque c'est quand même quelque chose de très important dans la vie d'une femme. Ouais, ça... En Malawi, il est interdit de parler des règles, c'est-à-dire que quand vous êtes maman, vous n'avez pas le droit de parler des règles à vos enfants, donc c'est quelqu'un qui doit en parler. C'est très tabou, hein euh, c'est vraiment très très très très très très très grave d'en parler, c'est quelque chose d'interdit. C'est comme ça, c'est la coutume, c'est quelque chose d'imposé et il faut savoir que quand vous avez les règles, vous avez aussi interdiction de parler aux hommes. En Bolivie, il y a aussi un mythe qui dit qu'il ne faut jeter sa serviette hygiénique dans des lieux publics, sinon vous pouvez attraper des maladies et même le cancer. Donc les filles, elles doivent garder leur serviette hygiénique dans leur sac et les jeter chez elles, puis les cacher, etc. Ça peut être très dur à vivre au quotidien. En Afghanistan, on dit aux femmes que si elles se douchent et qu'elles se lavent, le petit minot pendant les règles, eh ben ça peut les rendre stériles, qu'il ne faut pas, qu'il faut garder comme ça, etc. Ça doit être vraiment aussi très dur à vivre au quotidien parce que, excusez-moi, les règles c'est pas du tout confort, on se sent pas bien, on n'est pas bien, déjà on a mal partout, on est à bout, on a du sang, et de pas pouvoir se laver, franchement, quand vous avez vos règles, prendre une douche, prendre un main c'est quelque chose de joyeux. Et de pas pouvoir se laver parce qu'on pense que ça nous rend stérile, c'est hyper hyper dur. Mais il faut savoir qu'à l'époque les Amérindiens pensaient qu'une fille qui avait ses règles c'était un don spirituel, c'est qu'elle était plus ouverte au monde, c'était quelque chose de très important et qu'il fallait qu'elle dirige les tribus. Donc voilà, les évolutions, les mentalités changent mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a tout un mythe, tout un dérangement autour des règles alors que les règles c'est naturel. Il faut savoir aussi que bien évidemment il y a des gens, il y a des actions, il y a des associations qui se battent contre ça et qui essayent d'éduquer les jeunes filles, qui d'en parler, qui essayent de leur offrir des kits pour se laver, des kits pour les règles, des kits pour ça. I can miss four to eight days of school every month. Is it because of school fees? No. Or is it because of sickness? No. It's something common to all ladies. Yes, it's because I don't have sanitary supplies. Every woman in the world shares us. But not every woman loses five days in a month because she does not have sanitary supplies. Je vous mettrai des petites vidéos de reportages en barre d'infos, des petits articles, etc. si ça vous intéresse de plus lire. Il euh, y a eu pas mal de campagnes autour de ça parce que c'est vrai que euh, franchement les règles on n'y pense pas, mais euh, ça reste du sang qui coule abondément euh, d'un endroit pas du tout pratique, que ça fait mal et que euh, si on se protège pas, ben euh, voilà, on est dans le caca. Hein, euh, franchement, on n'a pas décidé d'avoir nos règles, euh, c'est un don, on va dire, un don de la nature, mais c'est pas quelque chose d'hyper joyeux, d'hyper facile à vivre au quotidien. Quand on entend des gens dire oui, bah t'es chiant parce que t'as tes règles, j'ai juste envie de dire oui, bah... Ferme <rire> ta gueule Ferme ta gueule et tes règles saignent euh, pendant une semaine euh, Et mal partout et puis après on en reparlera C'était pas un peu chiant toi aussi Et je trouve ça tellement dommage qu'il y ait tout un tabou autour de ça Toutes des fausses croyances, des mythes etc Puisque finalement ça peut être très très dangereux Ça peut être problématique et ça peut créer de réelles maladies Pas parce qu'on jette sa serviette dans une poubelle Mais parce qu'on se protège mal parce... Donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo prévention Pour vous parler un peu de ce qui passe autour de chez vous Parce que peut-être que vous, vous vous couchez tard Que vous avez à manger, que vous avez vos petites assiettes Que vous avez euh, tout le nécessaire dont vous avez besoin Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vivent très mal le fait d'avoir les règles parce qu'ils sont mal renseignés mal informés, donc essayez d'un peu ouvrir vos chakras, surtout vos messieurs euh, les règles c'est pas dégueulasse, les règles c'est quelque chose de naturel sur ce je vous fais des mmh. gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao